Salut amis bluesmen, plan harmonica blues numéro 4. Pour cette semaine, j'ai choisi un plan delta blues. C'est un plan qui fonctionne bien sur les quatre premières mesures d'un blues traditionnel. Je te fais une démonstration et ensuite je t'apprends à le jouer. Si tu veux rapidement te faire plaisir en apprenant la musique, abonne-toi à cette chaîne et n'oublie pas de cliquer sur la cloche pour ne rien louper. Ce serait ballot. Je joue sur un harmonica bête de course en si bémol. Un. Ce plan commence en anacrouse, on joue sur le « et » du troisième temps. On a sept phrases à jouer, la première phrase est jouée trois fois, la deuxième phrase est jouée trois fois également. Première phrase, nous commençons en anacrouse sur le « et » du troisième temps. Un, deux, trois. La deuxième phrase, c'est juste le 5 aspiré qui est placé sur le « et » du deuxième temps. 1, 2, 3, 4, 1, 2. Si on associe la première et la deuxième phrase, cela donne ceci. 1, 2, 3. On joue trois fois ce groupe de deux phrases, puis on passe à la septième phrase. La septième phrase commence en anticipation sur le « et » du 4 de la troisième mesure. 1, 2, 3, 4. Alors, qu'est-ce qu'on peut ajouter comme effet sur cette phrase Eh bien, euh, par exemple, un léger deep bend sur le premier deux aspiré de la première phrase, que l'on va répéter évidemment sur les phrases 3 et 5. Même phrase, même note, mêmes effets. 1, 2, 3. On peut même ajouter un deep bend assez appuyé sur le 5 aspiré dans la septième phrase. Pour la deuxième phrase, que l'on répète en quatrième et sixième phrase, j'ai choisi un tang slap sur le 5 aspiré, 2, 3, 4, 1, également un tang slap sur le 6 soufflé en septième phrase, 3, 4 je rejoue le plan complet avec tous les effets 1, 2 deux... la partition de ce plan Harmonica Blues, la tablature, la démonstration et une piste d'accompagnement pour rejouer ce plan avec un véritable groupe de musique. Si tu as aimé ce plan Harmonica Blues, clique sur le pouce en l'air et écris-moi un petit commentaire sous la vidéo. Ça fait toujours plaisir. Je te souhaite une bonne semaine. Bonne musique et on se retrouve lundi prochain, lundi matin, pour un nouveau plan Harmonica Blues.